Pour celles et ceux euh, à qui l'idée de rentrer les fils donne des boutons, euh, je vais vous montrer comment faire pour rentrer le fil, ici, là, euh, dont on n'aura plus besoin, si vraiment on n'en a plus besoin, parce que par la suite on peut décider de garder une grande longueur pour faire des coutures. Mais bon, admettons qu'on n'en ait plus besoin, donc l'idée ça va être de le rentrer derrière, en, en même temps que je tricote le premier rang. Donc regardez bien. Donc première, euh, première maille, donc je la fais normale, je prends donc mon fil, mon fil de tricotage ici, à droite, je ne sais pas faire autrement, hein. et je garde l'autre euh, ici, c'est celui que je vais rentrer sur ce sur cet index là, donc ma première maille, très bien. Pour faire la deuxième, donc je commence par rentrer l'aiguille là, mais avant... Je fais passer mon fil à rentrer, je le fais passer devant, alors attention, je le fais passer devant euh, par-dessus l'aiguille de droite et je la passe surtout pas ici entre deux, hein, je la garde bien derrière euh, derrière l'aiguille, euh, c'est plutôt devant, enfin je la, je la laisse euh, sur ma droite. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui a pour effet, je sais pas si on voit bien de le coincer ici, la maille, Donc je commence à attraper la suivante et je redescends mon fil à rentrer de façon à ce qu'il se retrouve à nouveau coincé ici. On se rapproche un peu, donc le fil à rentrer il est là. Je fais passer, en faisant ça, je le coince sous le fil de tricotage. Bon, allez, assez de blabla en avance. Un coup, où est-ce qu'il est, qu est Un coup au-dessus. Et un coup en dessous. Alors là, il se trouve que j'ai fait le même le mouvement en même temps, donc un coup en dessous. Donc là, il est en dessous. Ou alors, si vous préférez, un coup devant, un coup derrière, un coup devant. Hop, un coup derrière, voilà. Je finis rapidement le rang. Ça devrait être vite fait. Si tout va bien, il reste deux mailles. Ça devrait pas poser de problème normalement. Voilà. Et donc, mon fil, voilà ce que ça, ce que ça donne. Je vais tirer un peu dessus en espérant le, le mettre un petit peu en évidence. Normalement, il devrait être euh, pris là je vois pas si on le voit qu'il coulisse je sais pas si vous le voyez moi je le vois qu'il coulisse là j'ai tiré dessus et il passe ici il est pris déjà dans le tricot et ben, ben maintenant ben, j'ai plus qu'à couper hein. alors on se trompe pas encore une fois alors cette fois dans l'autre sens on prend vraiment on coupe le fil libre elle rigolit pas bis ça m'est déjà arrivé voilà c'est fait, on n'y revient plus. Terminé. On peut écarter comme ça.